J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, enfin ce soir on se retrouve pour une vidéo un peu particulière euh, Je voulais vous présenter un event, alors il savoir que euh, l'association qui crée en fait le GIGA, euh, G Woodstock euh, crée une euh, série d'events en fait pour préparer au GIGA, donc vous voyez derrière moi la quantité de voitures, l'étape de pique nique etc Vous entendez certainement la musique, j'espère que vous m'entendrez bien, et vous voyez on a Signal the Frog, Signal the Frog qui est ici et euh, des plein de tentes, etc. On va aller visiter ça. Je vais vous faire un petit tour guidé de tout ce qui se passe dans un petit, parce que pour eux c'est un petit event euh, américain. Il faut savoir que nous sommes là approximativement entre 300 et 400 personnes. Et pour eux c'est un petit event. Déjà que hier un event de 200 personnes, je trouvais ça énorme. Là pour moi c'est vraiment incroyable. Il y a encore des, des food trucks, il y a. Il y, a, il y a de la bière parce aujourd'hui le thème c'est wino Beer euh, et du coup euh, il y a la plus vieille brasserie de Cincinnati qui propose 4 types de bières qui sont d'ailleurs excellentes et euh, à boire avec modération bien entendu Allez je vous fais faire un petit tour bien vu on a donc euh, juste avant je vous ai fait passer par l'estrade principalement l'estrade où il y avait un groupe de musique local et derrière moi en fait on a les food trucks les food trucks ici donc on a des tacos avec des sweet potatoes et ici des pizzas classiques américaines avec euh, beaucoup de piment et du chorizo puisque c'est la région du piment d'ailleurs ici et voilà et voilà donc euh, derrière vous avez la caisse où vous rentrez vous payez vos tickets tout simplement pour aller euh, prendre vos bières donc c'est des pintes de 50 centilitres. et vous euh, voyez juste ici vous avez le panneau et euh, ben après vous avancez tout simplement, vous pouvez récupérer votre bière, vous récupérez votre nourriture et vous profitez du concert euh, en plein air, etc. C'est vraiment quelque chose de dingue. Euh, je, franchement, j'ai pas encore fait de méga en France. Et j'ai vraiment hâte de voir d'ailleurs le méga qu'il y a en septembre, le Fest. Et j'ai vraiment hâte de voir si on va recevoir autant de chaleur en fait. Vraiment autant de chaleur humaine, autant de de convivialité, c'est un truc de dingue, les, les américains sont, sont vraiment euh, incroyables pour ça. Voilà, voilà, donc euh, bah, je vais vous laisser avec quelques petites vidéos à gauche à droite, je vais pas parler pendant 30 ans sur ce vlog, c'est vraiment pour vous faire partager euh, ces moments-là. Voilà Yeah.